Écoutez-moi les Battlegrounds, j'espère que vous avez bien ce vidéo. Vous allez voir une game extrêmement technique en top 25 Europe sur Battlegrounds avec tout simplement le perso que je considère le plus sous-côté du jeu. Euh, c'est un message qui revient souvent d'ailleurs sur Brooklyn c'est que c'est un mauvais perso, c'est que c'est pas un trash tiers, mais c'est un ultra-mid tiers on va dire. Il est vraiment pas loin des trashs et en fait c'est un excellent, excellent perso pour plusieurs raisons que vous allez évidemment voir, découvrir comprendre durant cette vidéo, mais voilà, l'introduction est aussi faite pour vous donner d'autres petits éléments euh, techniques, un petit peu théoriques. Euh, finalement, alors, Brokan, c'est très intéressant déjà parce que ça a naturellement de la tempo, euh, grâce à ses 3 PV, grâce aux petits tokens euh, ripop accessoirement à l'attaque, voilà, ça a de la polyvalence, ça a de la tempo, c'est euh, surtout, et les deux points, on va dire, les plus importants, ça c'était, on va dire, le troisième point, un peu standard, parce que la tempo, c'est partagé par beaucoup de persos. Par contre, la réalisation de quêtes plus facile à faire, ça, c'est vraiment une caractéristique propre, je trouve, au brocan, tout simplement avec son Earth Invocation, l'invocation des petits à 1. Typiquement, quand vous avez... Euh en quête, euh, le, euh, comment dire, le nombre de euh, créatures invoquées ou le nombre de créatures mortes, bah forcément, quand vous invoquez des 1 et qu'elles meurent, euh, bah forcément, ça va très vite sur ces deux quêtes. Et c'est des réalisations de quêtes qui arrivent quand même assez souvent. Et en général, pour des quêtes plutôt puissantes, donc ça, c'est évidemment un énorme renfort. Ça vous fait gagner un, voire deux tours, voire même trois tours dans certaines situations. C'est extrêmement, extrêmement puissant. Et le dernier point qui, euh, pareil, est très très un, un intéressant et important à utiliser, on va dire, bon gré, malgré, surtout pour arriver sur la fin, c'est évidemment les palpatines. C'est le, euh, les éclairs forcément qui va vous permettre de battre soit les mirrors de mecha, soit tout simplement quand vous jouez pas. Euh, par exemple, vous jouez Murloc. Vous savez que vous perdez contre Mecha, et là, ça vous permet de gagner le match-up contre Mecha. Donc, en fait, ça vous permet de détruire littéralement un des meilleurs archétypes du jeu, qui est l'archétype Mecha, et qui, en plus, se joue en plusieurs façons. C'est-à-dire, on peut jouer un seul déflecto, des crépitants... Enfin, voilà. Quand je dis Mecha, c'est de manière générale bouclier divin, mais quand Mecha étant, on va dire, la race avec le plus de boucliers divins, mais les boucliers divins, on le sait que c'est très, très, très, très fort. C'est la caractéristique la plus puissante du jeu. Et évidemment, avec ce pouvoir... De, de Palpatine, finalement, qui fait des éclairs qui enlèvent les boucliers divins, bah, ça rend votre compo très forte. Alors évidemment, si vous n'avez pas de compo et que vous cassez des boucliers divins, vous allez quand même perdre. Mais quand vous avez une compo cool et que vous dites « Ah, ma compo, elle a quand même les bouclés divins comme counter », bah en fait, vous pouvez vraiment faire des top 1. Donc en fait, c'est un perso bien maîtrisé qui peut vous apporter énormément, énormément de top 1. Je ne dirais pas que c'est un tiers S, mais franchement, je le mettrai très bien dans les tiers 1, voire les tiers 2. En tout cas, c'est un très, très bon perso. C'est personnellement, vraiment, je trouve le perso le plus sous-côté. Sur ce, je vous laisse maintenant avec la vidéo. N'hésitez pas à mettre un, peu, un petit pouce bleu, ça fait très plaisir. À vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Have fun. commandant préféré. Je suis prêt, c'est quand vous voulez. Je vous souhaite un bon combat. Dur combat. L'important, c'est de vite se remettre en selle. Bref, petit tips, là j'ai acheté tour 1, le client généreux parce que euh, je n'avais pas de token. Si j'ai un token, je vais partir sur une classique curve à up T2. Si j'ai pas de token et qu'on me propose client, j'achète client. Ça veut pas dire que je vais partir sur une rafam curve avec un mana flottant à chaque fois, c'est-à-dire un 2 plus 3 plus 1, 6 plus 0, enfin en fait pas plus 1 mais plus 0. Mais là dans ce spot, mais en gros voilà, j'achète client T1. Qu'il n'y a pas de token et que si jamais j'ai un deuxième client, là je pars sur une Rafam Curve. Même si avec ce perso c'est pas incroyable, mais ça reste très très cool parce que ces cartes là elles sont fortes. Et si jamais. Euh... Ok. Donc là il faut pas up, hein, sinon vous vous mettez mal sur le T6. C'est toujours important. Les, les curves sont faites pour être mathématiquement euh, euh, euh, efficientes sur un tour 1 et le tour X plus 1. Enfin euh, le tour X et X plus 1. Donc là je vais prendre une micro je pense. Ça améliore ces petits loulous. Un petit rôle. On aurait gelé une deuxième micro. Donc... C'est euh... lui j'imagine. Un token c'est quoi C'est une créature qui génère une autre créature Ou alors une créature qui génère un effet de pièce Oh, c'est une carte qui est forte, en, qui optimise les golds. Et donc voilà. Euh, donc Ça c'est important, ce client. Si jamais vous trouvez un autre client, vous partez sur une rafame. Si vous ne trouvez pas de client, bah, tu, vous, vous faites un up. Et dans tous les cas, bah, votre 2-2, de vous le revendez après. Soit pour faire une 3 une 3 soit pour acheter deux cartes en taverne 2. Simplement. Ne, ne pas essayer de jouer avec client généreux sur une taverne 2. Parce que en termes d'optimisation de gold, ça vous... Ça, ça vous... Ça vous recte totalement sur 2 voire 3 tours. Ok, intéressant. Jouer des murlocs ou des dragons, c'est un petit peu compliqué. Laisser mourir des serviteurs. Ça marche très très bien avec la quête. Euh, enfin avec le pouvoir, parce qu'on peut utiliser le pouvoir qui invoque des 1. On va faire, on va prendre ça. Euh, on va up, donc dans la fameuse rafam Curve, on va geler évidemment le petit loulou. Soit on prend ça pour que la quête taille plus vite, soit on prend ça, ouais, c'est un peu le même effet. Donc à euh, fine on va prendre ça, et ici on va prendre l'invocation de terre. Et c'est ce pourquoi je pique Brookhan au début, c'est parce que on a l'invocation de terre et qu'on active les quêtes plus rapidement. Là, vous voyez, l'idée, c'est que lui, il est taverne 3. Donc je pense qu'en termes de puissance, on est supérieur. Donc on va placer les mauvaises cartes devant pour essayer d'activer au maximum ça. Pour cela. Et euh, je l'ai piqué également parce qu'il y a mecha. C'est-à-dire que plus tard, si jamais j'arrive à construire quelque chose, évidemment, sans construction, ça ne sert à rien. Mais si j'arrive à, co à construire quelque chose et que je joue contre un mecha, bah, je pourrais lui faire le palpatine. Le, les, les dégâts à toutes ses créas là. Enfin, à, à 4 5 créas. Casser les boubous divins et donc prendre un avantage considérable sur le combat. Évidemment, ça nécessite un board. Et euh, très important, le brocan quand il y a mecha, encore plus quand il y a mecha uran. Si il y a mecha uran, vous pouvez très bien vous dire... Enfin, en fait, vous pouvez même jou vous jouer mecha uran et avoir une compo moins forte que l'adversaire et gagner par votre avantage au pouvoir. voilà Maintenant, je continue de manger un peu. Et là, si je considère que mon adversaire est, peut avoir un board quand même assez fort, c'est le cas normalement du conservateur quand même, lui, il, décide, il a décidé de pas mal de tempo, bah là, je vais plutôt réaliser un placement tempo. C'est-à-dire les premières créatures devant afin de générer des value trade. C'est-à-dire tuer des créatures sans que ça, ça meurt Le problème de ça, c'est que ça ne génère pas de value trade. Ça blesse, mais ça fait rien d'autre. Si c'est pour blesser un peu et ensuite la tuer définitivement, ça n'a pas de sens. Après on peut considérer qu'on est vraiment très bien avec ça, et quand même faire ça, ça peut exister en vrai. Hein. Écoutez on va partir là dessus parce que je pense que je suis quand même vraiment très bien. Je vais quand même réaliser un placement non tempo parce que je considère que je suis un petit peu au dessus de sa range. Continuez sur votre lancée. Ah, passons aux choses sérieuses. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Les petits loups, donc là vous voyez, je commence à quand même à saigner. Je commence à être à 34. C'est pas 34 brut, ça faut faire attention en termes de points de vie. Il faut toujours considérer 34 au moment où vous triplez moins les PV que vous allez potentiellement perdre contre Silas ce qui est plutôt un bon perso. On peut considérer entre 8 et 13. Donc en fait, il faut considérer qu'on est, allez, on va dire 13, on est à 21 ici. Donc à 21, j'ai pas trop de jouabilité pour aller chercher la taverne 6. Donc je vais juste aller chercher la 5 et en plus de cela, c'est quoi sa quête C'est la sagesse. Vous voyez, En plus de ça, accessoirement, j'ai la quête qui fait que j'ai quand même envie de... Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un rôle. Comme ça, je prends l'information de la taverne. Euh, bah, ok, let's go Bran. Hein. Mes carreaux avec tous ces boubous. Et ça a priori. Un choix Donc là, soit on vire ça pour faire client généreux ou pas. Mais ça c'est une potentielle pièce, donc je pense pas que ça ait du sens En face il y a des mechas, donc là je vais commencer déjà à faire les palpatines je pense pour prendre, leur, pour prendre un petit peu d'edge On va faire ça Je suis quand même derrière mais pas tant Oh ça c'est plutôt bien mis. Nice. Ah oh non je perds quand même. Ok. Important de garder le petit Murloc 1-2. Pas, pas, pas spécialement par rapport au Mekaro, Mais plus par rapport à, à la sphère qui peut faire un, un, une duplication de mon board. On va roll je pense. Ok ça c'est intéressant. Là dessus. Très fort même. On n'est pas encore dans une construction pure. Hein. Là pour le moment on... on attend de voir un peu. On va essayer quand même de. En fait, on a fait pas mal de up. On a un petit peu d'avance en termes de taverne, je pense, sur nos adversaires. Peut-être même en termes de construction si on décide de tempo ici. Donc vous euh, voyez, on, a... on, on essaye d'équilibrer tous les up que l'on a fait avec un peu plus de tempo. On est que tour 8. Hein. Ça, c'est sympa mine de rien avec ça. C'est beaucoup de stats. Après, c'est quelque chose qui a quand même tendance à partir. Donc je dirais que non. Mais c'est pas mal. Engagez une de ces recrues. Ça, c'est toujours bien. C'est pas mauvais. Un choix tactique intéressant. car on va refaire Palpatine. Puis on peut quand même essayer de stater lui, c'est toujours un, un prompt renfort. Donc ouais, là on décide de tempo un peu. Mais en même temps on est dans de la construction, parce que vous voyez, on tempo pas juste avec tout ce qu'on trouve. On pas large devant. Le taunt est toujours important dans une compo. Le taunt permet d'équilibrer la compo. on vous jouez mes carreaux, bon là je peux peut-être balancer un up parce que je pense qu'en termes de board je suis pas si mal. Faut pas trop non plus complaire euh, à rester dans la dans la 4. Même si en vrai dans la 4 on joue plein de choses, mais j'aimerais bien avoir accès au Bran. Oh waouh, ça c'est trop fort. Lui il a perdu, il était à 24. Et il a triplé dans l'A5. Il joue des démons. Les rolls lui sont chers. Il n'a pas euh, LM. Je pense que j'ai trop de cartes faibles encore. Donc je vais pas encore roll. Wow, ça c'est incroyable. Et les gars c'est incroyable. Euh... Bon l'idée c'est quand même d'avoir des... Un maximum de murlogues boubou. Ça en prend. La question, c'est est-ce qu'on prend ça C'est Ça, c'est pas mal parce qu'on fait des rolls avec. Et en même temps, est-ce qu'on veut vraiment aller chercher le bran maintenant trois... En fait, le truc, c'est que c'est trois pièces de perdu. Sachant que ces trois pièces, j'ai peut-être juste envie de les... Comment dire Sachant que si je l'achète maintenant, au prochain tour, je risque de faire un up et pas balancer les rolls. En fait, j'ai envie de les... Ouais, avec trois pièces, j'ai envie de roll. Je préfère roll que... Je crois que c'était bien C'est parti comme si ça allait être bien Ça enfin, C'est existant mais c'est pas assez fort Démon On va quand même faire ça Je pense que vous avez une chance de Le fait qu'il ait main courante ça veut dire qu'il a des boubous j'imagine même pas Ok Donc là on a ça c'est super ça va nous permettre de gagner les mirrors plus tard Enfin les mirrors Certains mirrors du moins je veux dire pas la 3-2 provocation pour optimiser le mecha Bah ça me ferait perdre une pièce non L'optimisation de pièces c'est toujours le... important Mais on va pouvoir up je pense quand même Il joue des mécas Le fait d'avoir ce pouvoir c'est pas mal contre mecha Voilà, mantide est intéressante le bagargouille n'est pas une mauvaise carte en soi on pourrait virer les deux pour ça et ça On va là-dessus. On va faire Palpatine, évidemment. La question, c'est est-ce qu'on met une Bargarigouille first Ah, ça fait un peu de stats, même si la stat, on s'en moque un peu. L'idée, c'est par rapport à ce Smécaro. En même temps, on a lui qui peut avoir le taunt. Si on attaque first, c'est bon. Et si lui, il attaque first, il aura pas forcément 17 sur le tour 2. Sur le tour 2 de son attaque. Donc je pense qu'en termes de positionnement, on peut réaliser ça, sachant que le poison de lui pourrait aller sur lui. Je pense qu'il faut pas faire ça même. C'est un peu tard pour prendre le roi et faire juste de la stat sur les meoloc. Bah c'est toujours de la stat. Chaque stat est bonne à prendre. Hein. Il faut pas. Alors ça c'est un truc. C'est pas technique, mais en même temps c'est très difficile de bien le comprendre. C'est que là, roll n'est pas la norme, mais pas du tout la norme. L'ire-roll, c'est de l'aïrol. roll, roll c'est l'exception. Et donc, en fait, chaque stat que vous allez faire, il ne faut pas considérer que c'est rien. Parce que ça veut dire que vous considérez que vos adversaires, eux, vont faire une stat dégénérée par rapport à vous. Vous voyez Un plus deux plus deux sur trois créas, bah, c'est déjà pas mal. Parce que l'adversaire, en quoi l'adversaire ferait mieux Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas si c'est clair. Et ça si vous comprenez ça en fait ça va totalement changer votre vision du jeu déjà Ok Vous voyez là ça nous a vraiment fait gagner le Très clair et bien dit ok Il n'y a pas de petit boost Alors évidemment il y a une certaine il y a un moment si vous êtes en finale Euh un plus, vous jouez dragon, un plus un plus un de Calégos, c'est moins fort qu'aller chercher la Nadina. Et là, on est tour 10-11. Euh, nous, on a fait pratiquement que des bons achats. Pourquoi est-ce que notre adversaire aurait forcément un meilleur board que nous Donc, on peut essayer de stater un petit peu plus. Là, on va roll. Hein. Intéressant. On va virer lui, on va virer lui Bran c'est important de le poser parce qu'on pourra avoir Bran doré Amalgame, Amalgame c'est une bonne carte mais en même temps vu qu'on est sous ça on peut parfois avoir des choses assez incroyables Je choque pas d'avoir double mounted, enfin mounted doré ici. Euh, ça c'est. Ouais, ça rajoute un poison. Salpatine. Voilà ça sur... me plaît. Ah, on n'a pas visé le bon. Ah ouais. Bon on était derrière de toute façon mais on n'a pas visé le bon Le problème c'est que nous on n'a pas assez de stats Vous voyez c'est pour ça chaque petit boost là il va être intéressant Parce que c'est ça qui va nous permettre d'éviter de perdre contre les mecha tank enfin, En fait on n'a pas du tout un bon matchup contre mecha tank Alors que son board il est tout nul Mais il est tout nul mais il nous counter Bon je meurs pas je pense hein non. Faut jouer contre le mort normalement si je lève le doigt okay. fait vraiment rage, donc. On le prend parce qu'on va le tripler Bob Je vais passer pour un con Bob Et ça c'est strong Poisson, ça pas de la nourriture. Oh, on fout. Hein. Que on va rôle avec ça, je pense. Voilà. Je peux perdre? Je pense pas, mais. On a envie de garder ça. Lui, il avait vraiment une compo relou pour nous. Hein. Je pense qu'on peut perdre contre lui. Remarque, on l'a gagné tout à l'heure. Ouais. Oh, tant pis. Je vais faire Palpatine. Lui, il va donner poison à lui. Ah, c'est compliqué. Je peux mourir là. C est, c est, ce serait sick, mais... J'ai 26% de chance de mourir Par contre si je survive, je j'ai la game je pense Ah quoi que je suis pas sûr de gagner quand même ah, Il est pas mal ce hit Ah quoi que le problème c'est qu'on aura qu'un tour Faut vraiment jouer contre quelqu'un qui joue des vanilles Des, des, des vanilles j'allais dire Des vanilla quoi des, Juste des pommes de terre Sans pas. Ah, lui il peut avoir des pommes de terre Bon le jour on prend l'info ah. Je ne peux pas tripler ça Tripler ça a du sens Je le garde en main que On prend aussi ou pas ça c'est quand même une super carte. Le hein. problème c'est que si on prend ça, on joue, on profite pas du Brandor et quoi. Après ça c'est sensiblement supérieur à ça. Dans ce cas là, on va ça d'abord. On prend l'info. Pas d'info ici. On prend ça. Rôle, dire lui. Prends briser caille. Hey Ça c'est pas mal. Hein. Ça c'est énorme contre, eux, mais peut-être pas contre, peut-être un peu tard contre que livre de cuisson. Ça c'est très bien contre Mecha. mais j'ai peur qu'avec livre de cuisson, ce soit un, un peu ledge. Ah bah voilà. Au pied, pas Doucement. Tasse de thé. Bon. évidemment on va faire palpatine et on a franchement on a que des bonnes cartes prochain tour on peut virer lui enfin, je le garde encore mais parce qu'il me permet d'équilibrer ma compo on sait jamais s'il y a un cleave mecha ou une connerie ouais. peut-être ça à faire si jamais il y a Leroy Ah. ah, je suis devant, là. ok. On va pas le buter par contre. On va pas le buter. Ah, Quoique. Sept, sept c'était 5, non. Pas loin. Il joue des murlocs. Ça devrait être ok contre murlocs, je pense. On a dit qu'on virait ça. Allez. On prend. Voilà. Bon, par contre, je peux essayer de stater mes murlocs. Hein. Oh waouh! là. <rire> un choix tactique intéressant. Ah tiens. <rire> Je ne pas contre un amalgame en fait Je pense Je pense que je suis pas contre un petit amalgame Ok ok, bon on n'a pas eu le temps de tout faire mais on devrait être à 100% je pense. Donc on a ça, ça, est, ça bloque les, les combinaisons comme ça. Bon le Bran il a du mal à trouver ses getters et ses euh, euh, froids de lumière et ses bagargouilles. Ouais le Void c'est une carte anti... Euh on va dire anti murloc parce qu'en général Murloc pour se tecker, a besoin d'héroïne baron. Et Vaud lord ça casse pas mal de boubou, ça bloque Leroy aussi, ça bloque Mounted. Une très bonne carte de fin de combat. Là, vous voyez, notre pouvoir, il a énormément de sens. Mais il fallait construire, c'est pas juste le pouvoir qui fait gagner. L'avantage, c'est que là, ça se vire facilement, ça. En vrai, j'aimerais aim... bien un petit amalgame. Amalgame Poison, ça, ça permettrait d'avoir des mantides. Ça c'est un, un troll je pense. Un joli troll mais... Ou alors je les taunt En vrai on commence par ça hein. Ça me plaît ça Est-ce qu'on vend ça Juste hein bagarre où il passe. On va gagner non Plus on était devant. Après est-ce qu'on veut un voyant Ah je sais pas quand ça. Ça on va quand même galérer à, à lui donner de la valeur. Je pense hein. Je pense, on s'en moque. Donc on peut peut-être prendre ça pour essayer de voir si on n'a pas un guetteur dessous. Je pense qu'on peut lui donner la valeur mais ça va quand même être un peu compliqué. Vous êtes en tête, c'est dans la poche. On peut perdre 2,8 Ah merde, on perd, non euh Dommage, dommage, dommage. Bon, frustrant. Mais bon, ça arrive. Parfois, la stat est pas avec nous. Mais voyez l'importance de Brocane ici. Brocane, c'est vraiment qu'on un, un... un perso assez précis, on va dire, dans ses spots. Un peu comme Cindragosa finalement, la gamme d'avant. Mais dans certaines situations. Euh, il peut vraiment être très très fort. Typiquement quand il y a Mecha, et, euh... et en fait c'est même assez tricky parce qu'il y a Mecha et pas forcément Uran. Donc, comment dire, le joueur il peut se dire il y a Mecha et pas Uran. Si je joue Mecha, il n'y aura pas beaucoup de Match Mirror, parce qu'il n'y aura pas forcément la combinaison de Mecha-Uran. En tout cas, ceux qui joueront Mecha auront des gros méca et donc seront parce que parfois il y a des petits Mecha-Uran tout pourris. Parce que c'est facile à construire. mais qu'à pur, c'est un peu plus difficile à construire. Et souvent, ça passe par, par hybrider. Par exemple, l'autre hybridé avec des démons, etc. Et en fait, ça nous permet de, de faire que ces joueurs-là vont être en haut du panier. Et quand on va les taper, bah finalement, au lieu de prendre une énorme saucée, c'est nous qui allons leur mettre des dégâts. Et en fait, ça va éliminer les gros joueurs plus que les petits. après, les petits, on les bat naturellement. Donc je pense que c'est vraiment le genre de game où on aurait pu jusqu'à la fin de la game. Parce qu'on avait un spot avec le brocan qui casse les boubous nos poisons Boubou, plus de mounted, accessoirement, à la toute fin du combat, on peut même mettre Amalgame en Vanilla parce qu'Amalgame va proc les deux, les deux Monted. En fait, je pense qu'on jouait plus ou moins euh, ouais, 95-98% contre à peu près tous nos adversaires. Alors, il y a toujours des adversaires un peu tequé, un peu tricky et tequé qui peuvent jouer euh, euh, le tunnelier avec Baron, ça, ça nous fait un peu chier, ou même tunnelier seul, avec de la résilience derrière, typiquement euh, euh, Casseur oméga, des choses comme ça. Mais en soi c'était vraiment une game où on aurait... c'est dommage parce que ça nous aurait fait notre quatrième top 1 mais bon les stats on peut pas les contrôler donc voilà broken c'est un excellent perso là vous voyez on a fait la quête hyper hyper rapidement cette quête là normalement on met euh, 5-6 tours à la faire là on a mis 3 tours et... et derrière on a vraiment roulé sur... pour le coup là on peut dire qu'on a même si on a fait troisième on a roulé sur le lobby